Le baisser, ouais. Alors, pour les amateurs, tiens au hasard, Véronique Catherine aussi. Tiens, j'ai entendu parler que Catherine la voix savait danser le, le Madison. Allez, si vous voulez prendre des cours de Madison, c'est le moment là. C'est un long morceau, il fait 30 minutes. Субтитры Regardez un peu, il y a des malissons cool, cool, il y en a qui sont un peu raides. et il y en a qui sont carrément utilisés. Regardez Béron, Jackie, des bêtes de scène. danser le balisson, par hasard, allez Carole, c'est simple, regarde, tu prends exemple sur Véro, ça va tout seul. faire des conneries On a une serveuse stylisée elle fait ça sur une jambe tu peux venir le faire ici si tu veux, viens, avec les autres, là, juste au milieu, viens un peu avec ton plateau sur une jambe. Restez là, restez là, vous bougez pas. Restez là. Partez pas de là. Ah, on a des amis belges, une fois, ce soir.